Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hors-série. Même si parfois CIG prend du retard sur du contenu, ils peuvent aussi parfois nous surprendre en ajoutant des choses inattendues, comme l'Idris sur lequel je suis tombé aujourd'hui. Il s'agit probablement d'un vaisseau réservé aux IA qui font le transit au-dessus de leur ville. Mais si CIG voit que cela est viable dans le jeu, rien n'empêche de voir apparaître le vrai quelques temps plus tard. Bon, à savoir que lorsqu'on se trouve sur le dessus du vaisseau, on peut voir que c'est une version plus petite et en beaucoup plus basse résolution. Comme nous ne sommes pas censés nous trouver à proximité, cette résolution suffit largement. Et de loin, l'illusion fonctionne très bien. Alors qu'en pensez-vous Un Idris bientôt en jeu Thank you.